Quel est le rapport entre la marque Volkswagen, Star Wars et ton business C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais tout d'abord, top générique Nous sommes à la veille de la sortie des deux premiers épisodes de la série spin-off Obi-Wan Kenobi et à moins que tu aies hiberné dans une grotte depuis 1977, même si ce n'est pas ta culture, tu ne peux pas avoir échappé au phénomène Star Wars. Et il en va de même pour les grandes marques qui surfent sur la hype, sur la vague euh, liée à la sortie de ce spin-off. Et notamment, c'est le cas de la marque Volkswagen. Alors, ce n'est pas la première fois que Volkswagen euh, s'associe à l'image de Star Wars. Puisque il y a déjà de ça presque 25-30 ans, euh, lorsque les télécommandes pour les voitures sont sorties, euh, Volkswagen avait sorti une campagne de pub, on voyait un jeune garçon euh, utiliser euh, le pouvoir de la force en Dark Vador et son papa très gentiment, pour lui faire croire qu'il maîtrisait la force, eh bien utiliser la télécommande de condamnation centrale du véhicule pour faire fermer les portes euh, ce qui ben effectivement donne une image de super papa qui donne des émotions voilà la complicité père-fils et euh, la transmission euh, puisqu'on était à quelques mois de la sortie de la prélogie donc de la deuxième série de trois films consacrés à Star Wars et eh bien cela renforce des liens familiaux et c'est un petit côté amusant Malheureusement, à l'époque, euh, ce spot s'est retourné contre Volkswagen qui était accusé eh bien, de ne pas faire en sorte de réduire les émissions de CO2 euh, de ses véhicules. Et en conséquence de quoi eh bien, Greenpeace avait repris l'intégralité de ce spot publicitaire et avait comparé euh, la marque Volkswagen à l'étoile de la mort puisque en ne faisant rien pour réduire ses émissions de CO2, eh bien, la marque donnait l'étoile de la mort qui détruisait la planète. Mais quelque part, c'est intéressant parce que ça n'a pas empêché du tout euh, la marque eh bien, de réitérer sa collaboration avec l'univers Star Wars, avec ce spot que l'on va regarder tout de suite. des hey, deux, nous ne sommes pas censés être ici Comment ça vous vous faites un nouvel ami Ce n'est pas un droïde, R2 Il n'y a rien à craindre, R2 Regarde, il sourit Obi-Wan Kenobi, exclusivement en streaming sur Disney. Et le nouveau ID Buzz, 100% électrique. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette pub-là, bah effectivement, c'est de voir qu'on retrouve des personnages que les gens de ma génération ont connu tout jeune, que d'autres qui sont plus jeunes que moi ont connu au travers de la prélogie et euh, de la dernière trilogie sortie au cinéma. Euh, et du coup, on se trouve devant un véhicule hyper futuriste, donc ça colle hyper bien en termes d'image euh, que veut donner Volkswagen avec le côté futuriste de Star Wars. Et on retrouve nos deux droïdes, donc R2-D2 et euh, C3PO, euh, devant un véhicule qu'ils prennent tout d'abord pour un droïde et du coup, euh, c'est simplement un véhicule, mais ultra futuriste, ultra moderne, euh, qui peut rendre énormément de services, comme le sont euh, conçus les droïdes dans Star Wars. Chacun a son rôle. Et là, on se retrouve avec un monospace électrique, écologique. Donc, euh, Volkswagen euh, surfe non seulement sur la vague Star Wars, mais cherche aussi à devenir aux yeux du public une entreprise plus éco-responsable même si l'on connaît euh, le problème que pose la conception des batteries des voitures électriques euh, c'est cette image éco-responsable et futuriste que veut donner Volkswagen on n'est plus dans le, dans le minibus, le minivan de mystery company ou uh, floor power des années 70 Volkswagen avec ce véhicule et cette campagne de pub et eh bien du coup euh, entre de plein pied dans le futur du véhicule électrique et bien sûr comme c'est en partenariat avec la sortie euh, des épisodes de la série spin-off Obi-Wan Kenobi, donc les deux premiers épisodes sortent demain sur Disney+, sur la plateforme de streaming, et eh bien du coup, forcément, le conducteur qui prend le véhicule, c'est Ewan McGregor qui incarne le personnage de Obi-Wan Kenobi euh, dans, la, dans les films Star Wars, donc notamment euh, la prélogie. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Volkswagen, et c'est là où je vais en venir pour toi qui es entrepreneur, Volkswagen s'accroche à ses valeurs. C'est-à-dire effectivement à cette valeur pop culture. Euh, Volkswagen, hein, euh, si on va pas faire, on va pas refaire toute l'histoire euh, de la marque, hein, mais Volkswagen en allemand ça veut dire voiture du peuple, eh bien Volkswagen veut revenir effectivement à une image plus euh, démocratique euh, que son véhicule est conçu pour tous. Et euh, cela malgré... Que un de leurs spots a été détourné euh, par Greenpeace pour pointer du doigt euh, le constructeur automobile comme étant un pollueur, comme étant un destructeur de planète telle l'étoile de la mort. Et dans ton business, c'est exactement la même chose qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit essentiellement dans le monde du, de la vente, des formations et du marketing, il euh, n'y a pas le juste milieu. C'est soit effectivement tu es complètement ignoré quand tu fais une campagne de pub parce que bah, tu n'as pas la notoriété d'un Sébastien Knight, euh, d'un Olivier Roland ou je ne sais quoi. Euh, donc tu es complètement ignoré. Ou alors tu te fais démonter euh, par tous les trolls et les haters de la galaxie euh, dans les commentaires sur tes pubs. Mais il n'empêche qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec le positionnement de Volkswagen. On peut aimer ou ne pas aimer Star Wars. Ça, C'est une question de goût personnel, de culture. Moi, je suis un énorme fan, je suis un inconditionnel. Mais il faut laisser à la marque qu'elle a, euh, qu a su rester fidèle à la pop culture au travers de l'univers de Star Wars. Qu'elle a su également euh, dépasser le cap... Euh, des, des trolls et des haters et notamment par rapport à la campagne de Greenpeace pour euh, bien suivre son alignement son positionnement et toi c'est pareil dans ton business quel qu'il soit, euh, lorsque tu commences à communiquer au travers de la publicité Facebook, euh, au travers de la publicité sur Google, peu importe la plateforme que tu utilises pour promouvoir ton activité, eh bien tu t'exposes à ce que tu aies des gens qui ne soient pas du tout d'accord avec les valeurs que tu incarnes, avec les valeurs euh, que tu veux transmettre au travers de ton offre de produit ou de services, et il faut garder ton alignement. C'est la chose la plus importante, euh, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, ton produit ou ton service ne va pas Convenir à tout le monde et ça, il faut que tu l'acceptes, ça soit complètement ok pour toi, de tes sortes. Et effectivement, être droit dans tes baskets, être bien. Euh, moi, je sais que 100% quasiment des clients qui me font confiance me le disent. Ils me disent Bah ouais, mais on travaille avec toi tout simplement parce que c'est toi qu'on voit sur les publications Facebook, c'est toi qu'on voit dans les vidéos YouTube. Quand on prend notre appel pour savoir si on peut travailler ensemble, c'est toi qu'on a via Zoom. Et surtout, les coachings, c'est pas quelqu'un d'une équipe, c'est toi à qui on a affaire, parce que c'est mon alignement. Je veux mettre le marketing digital au service des êtres humains, au niveau d'un business qui soit taille humaine. Et donc, c'est pour ça que moi, j'arrive à tirer mon épingle du jeu, alors que d'autres, eh bien effectivement, automatisent à outrance tout processus. Et surtout, vous n'avez jamais accès réellement, à moins de payer des milliers d'euros, à la personne qui sert un peu de, de tête d'affiche. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, garde ton alignement, ne te soucie pas de ce que peuvent dire ou penser les gens, parce que ça n'a finalement aucune importance, ce qui compte c'est ton alignement, le, le message que tu veux véhiculer au travers de ton activité, et donc bien sûr bah, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu euh, en dessous de la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce format euh, d'étude de cas, Bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications si tu découvres cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné. Partage cette vidéo bien sûr auprès de tes amis entrepreneurs parce que la chose la plus importante en fait dans un business, c'est pas ton produit, c'est pas les outils que tu utilises, c'est l'alignement dans les valeurs que tu incarnes au travers de ton business. C'était Geoffrey, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu.